Que révèle le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, sur le retour de Jésus On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, « Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte, pendant quarante-deux mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront.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 il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba. Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés, et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici, le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur, et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle. C'était le livre de l'Apocalypse, chapitre 11. Une analyse détaillée du livre de l'Apocalypse, chapitre 11, selon la Bible. L Apocalypse chapitre 11, est un puissant rappel du retour de Jésus, et de la puissance de sa seconde venue. Dans ce chapitre, nous voyons que Jésus descendra du ciel pour établir son temple au milieu de Jérusalem. Ce temple céleste est un symbole de la présence et de la puissance de Dieu dans le monde, ainsi qu'un signe de son engagement à apporter la justice et la paix. Le retour de Jésus sera accompagné de grands signes et prodiges, dont l'ouverture du septième sceau, qui provoquera le jour du jugement, et les deux témoins qui sont envoyés pour prophétiser pendant une période de 1260 jours. Le chapitre révèle également que Jésus sera victorieux de tous les ennemis, restaurant la justice et la paix dans le monde. En Enfin compte, Apocalypse chapitre 11 sert de rappel important que le retour de Jésus est proche et ne doit pas être pris à la légère. C'était un bref résumé du livre de l'Apocalypse chapitre 11 selon la Bible, Radio TV d'Inalex Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen.